Afid Deradji demande le départ immédiat de Jamel Belmadi de la sélection algérienne. Le débat sur l'avenir de Jamel Belmadi à la barre technique de la sélection algérienne se poursuit. Alors que du côté de la FAF, la question serait déjà tranchée, voilà que le commentateur algérien de Bean Sport, Afid Deradji, ne décide d'en remettre une couche en réclamant ouvertement son départ. L'absence de la sélection algérienne à la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 reste l'un des points noirs du football algérien. Éliminée par le Cameroun lors du fameux match barrage disputé au stade de Blida, la sélection algérienne a raté un rendez-vous mondial qui a notamment vu une performance historique du Maroc qui avait réussi à atteindre les demi-finales. Pour la majorité des supporters algériens, L'absence de l'Algérie au Mondial du Qatar sera difficile à digérer. C'est ce que relève d'ailleurs le commentateur algérien de Sport Afid Deradji dans un article publié ce mardi 27 décembre par le site arabophone Arabic Post. Pour Deradji, le public sportif algérien pariait sur une participation exceptionnelle des Verts à la Coupe du Monde. Dans sa contribution, Afid Deradji écrit que l'Algérie figurait parmi les favoris pour la qualification au Mondial et que son entraîneur, Belmadi, Promettait de jouer pour le titre et non pas pour une simple figuration. C'est cette promesse de Jamel Belmadi qui a accentué la frustration des supporters algériens, selon Afid Deradji. Cela a ouvert à nouveau le débat sur la responsabilité de la FAF, des joueurs et de Jamel Belmadi dans l'échec des Verts, ajoute-t-il. Faut-il renouveler confiance en Jamel Belmadi après cet échec, s'interroge le commentateur algérien dans son article. Est-ce qu'on doit laisser les mêmes joueurs avec le même staff ou bien faudrait-il chercher du 109 après une période de quatre années entamée par une victoire à la Cannes 2019 et qui s'est terminée par un double échec à la Cannes 2012 et en Coupe du Monde 2022, poursuit encore l'auteur. « Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je veux surtout faire une prospection sur l'avenir, car le football ne va pas s'arrêter avec le Mondial au Qatar et la vie doit continuer avec ses hauts et ses bas », ajoute Afid Deradji. Et de rappeler qu'il avait déjà déclaré que Jamel Belmadi avait une part de responsabilité dans l'élimination de l'Algérie pour la Coupe du Monde au Qatar, tout comme il avait contribué au sacre à la Cannes 2019 en Égypte. Pour Deradji, le sélectionneur qui avait également réussi à enchaîner avec une série de matchs sans défaite doit aujourd'hui partir. Si je suis à la place de Jamel Belmadi, je vais partir juste après la défaite contre le Cameroun, écrit Deradji. Non que Jamel Belmadi est un incompétent, mais parce qu'il a échoué dans sa mission, ajoute le journaliste. Il doit partir comme l'ont fait une dizaine d'entraîneurs d'autres sélections après leur échec à la Coupe du Monde au Qatar, explique encore le commentateur favori des supporters algériens. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.